Bon ben voilà, on est quand même dans le bus de Stansted pour aller à Stansted Et dans le bus National Express, tu vois, c'est quand même la classe. En aujourd'hui, il est carrément vide, donc c'est encore mieux. t'es es tranquille. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, tu as la petite nouveauté là petite tablette avec un. USB pour charger il y a en plus le wifi inclus il y a caméra quand même ça rigole pas et t'as aussi des toilettes qui sont derrière Voilà donc il euh, y a de la qualité là. c'est le confort hein. c'est le confort j'aime bien les ce que j'aime bien aussi c'est les sièges bonne qualité de siège ah, je suis content j'ai l'impression que c'est même plus confortable que dans l'avion en fait. Donc voilà, voilà. Allez. à plus tard. En route pour Stansted. Et si tu as besoin d'infos pour un voyage à Londres, surtout contacte-moi. C'est ce qu'il faut. Tu vois, moi je parle de Goldest Green, de la station de bus. À Stansted, ça fait à peu près 1h20. Il vient nous dire le, le chauffeur. Donc ça va le faire.